Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos entreprises, de nos organisations, de fonctionnement professionnel, eh aujourd'hui, j'ai choisi de parler du conflit, de la manière d'aborder justement la divergence de point de vue, que ce soit avec un collaborateur, que ce soit avec un responsable, que ce soit avec une équipe, que ce soit avec un client, un fournisseur, enfin bref, quand il y a divergence de point de vue, qu'est-ce qui se passe et justement, qu'est-ce qui peut nous entraîner dans des difficultés, notamment dans nos rapports, notre communication avec notre interlocuteur ou nos interlocuteurs. Alors, pour parler de cette question, c'est évidemment important pour moi de vous dire que ça fait déjà de nombreuses années que je m'intéresse au développement humain, puisque nous formons et accompagnons des centaines de personnes chaque année à travers nos formations en ligne ou en salle. Et que ce qui m'anime moi plus particulièrement, justement, c'est d'aller euh, montrer aux personnes comment on peut accéder davantage à nos ressources pour s'ouvrir justement au monde et notamment au monde différent. Et euh, à travers cette interaction, eh bien, de, de, de trouver des nouvelles options. Vous voyez, je crois que la connexion qu'une personne, c'est le fait de se, se, se connecter, se relier. Et puis après, il y a la dimension de rencontre. Et la dimension de rencontre, c'est accepter qu'il y a probablement chez l'autre des choses que je peux apprendre. Et c'est ça l'intérêt pour moi de la relation et c'est ce qui va favoriser pour moi le développement. C'est la capacité que nous allons à nous confronter à des réalités qui sont différentes. Des réalités parce que les personnes n'ont pas les mêmes points de vue, n'ont pas les mêmes sentiments, n'ont pas les mêmes règles du jeu, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes priorités. Et du coup, qu'est-ce qui va se jouer sur un plan humain justement qui peut nous limiter dans cette faculté à s'ouvrir à cette différence euh, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux qui nous anime chaque jour fonctionne et évalue en permanence le monde, les autres, l'environnement, en fonction des références que nous avons. C'est-à-dire que si, par exemple, j'évalue une personne comme ça sur un plan technique, je vais le faire toujours en fonction de la référence qui est la mienne. Euh, si je suis, euh, par exemple, dans une salle de, de formation et que j'évalue la qualité de cette salle, je vais le faire en fonction des références qui sont les miennes. Donc euh, le cerveau, lui, euh, bah, s'appuie sur ses propres références pour défendre une idée. Et quand il défend une idée, en fait, ce n'est pas l'idée qu'il défend, c'est le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée. Ça, c'est un point qui est très, très important. Le sentiment qu'il a à l'égard de l'idée, ce qui veut dire que quand vous allez avoir une idée différente une perception différente. Si moi, j'ai un sentiment fort, que j'ai raison et que c'est mon système qui est important de, de, de, de garder parce que je le connais, parce que, etc., eh bien, la première chose qui va se passer quand vous, vous allez me dire le contraire, c'est que moi, intrinsèquement, c'est-à-dire dans mon système nerveux, je vais revenir sur mes références pour justifier ce que je dis. Et du coup, euh, je vais avoir un, un système qui va se mettre en route intérieurement, qui est un système de défense. Et là, qu'est-ce qui va se produire Et vous le verrez dans tous les conflits. Euh, trois choses. La première, c'est que, et surtout si la relation, elle est connue, si elle est moins connue, je serais un petit peu plus vigilant sur, sur, sur la tante. Mais si elle est, elle est connue, j'aurais tendance d'abord à affirmer mon point de vue. Pourquoi Parce que vous dites une chose, je vais mais non, c'est pas comme ça. Et je vais commencer par le messi mais, mais non. Messie, mais, mais non, on va être en joute verbale. Et c'est un réflexe, hein, c'est pas un défaut, c'est que simplement votre état d'esprit, face à la différence, eh bien, il revient dans ses propres références et vous dit, mais enfin, c'est pas ça, pourquoi tu dis ça C'est telle chose, ouais, tu sais bien. Et si jamais je sens qu'il y a de la résistance, il y a une deuxième dimension qui va se mettre en route, c'est la dimension émotionnelle. C'est la dimension des références émotionnelles qui se passent. Et si jamais il y a de l'enjeu dans ce que je veux défendre, parce que je crois que c'est une bonne idée de, de changer de photocopieur alors que vous me dites que ce n'est pas bon, eh bien moi, je vais descendre dans mes ressentis pour défendre mon ressenti. Et moins vous prendrez en compte mon ressenti plus je vais, en fait, intrinsèquement défendre ce ressenti. Et du coup, ça va être encore plus compliqué de, de, de, de s'ouvrir. Et puis, euh, moi, je vais me mettre dans cet état de défense, soit en disant plus rien, parce que j'ai l'impression que, de toute façon, euh, euh, du coup, il y, y a une scission entre nous et vous, euh, entre vous et moi. Il y a une division. Et donc, du coup, je me mets en système de défense. Soit j'attaque, parce que je me dis c'est pas possible que vous pensiez des trucs pareils, quoi. Et, euh, voilà. et donc, du coup, je vais, je vais réagir. Voilà. Mais du coup, la, la, le mode flow qui, qui, qui, qui est à privilégier dans ce domaine... Euh, évidemment, va être, va être beaucoup atténué. Donc premier point, je vais affirmer ce que je pense. Deuxième point, je vais généraliser. C'est-à-dire que c'est un processus interne neurophysiologique qui consiste à aller chercher mes propres références et vous dire que, enfin, que c'est toujours comme ça, mais pourquoi, pourquoi tu dis ça Mais ce n'est pas possible, etc. Et dès que vous montez dans, dans, dans, dans votre énergie émotionnelle, vous avez un effet de généralisation avec des mots qui vont avec. Du genre « Ah, de toute façon, c'est toujours pareil. »« Ah, de toute façon, ils sont tous comme ça. »« Ah, de toute façon, je le savais à l'avance avec lui, c'est toujours la même histoire. »« Ah, ben les gens, de toute façon, du marketing, c'est les mêmes. »« Ah ben non, les gens de la prod, c'est tous des... Voilà. » Donc, vous voyez, on part dans ces générations. Ça, c'est le deuxième piège. Et puis, il y en a un troisième qui est très important, mais qu'on ne va pas saisir tout de suite. C'est que le corps, c'est-à-dire votre relation non-verbale-physique, va venir soutenir ce que vous vivez sur un plan émotionnel. Ce qui veut dire que vous allez avoir des, des postures de, de croisement, de rejet, de défense, de face-à-face, -face, etc. Un ton aussi qui va devenir un peu plus euh, tranché. Et tous ces micro-comportements, ils vont nuire à la relation parce que vous, en face, vous allez avoir les mêmes réactions. Donc d'un côté, vous en avez un qui affirme, l'autre aussi. Ensuite, vous avez l'autre qui, qui, qui, qui généralise. L'autre va faire la même chose. Et puis vous aurez des comportements de rejet, euh, plus ou moins affirmés euh, socialement, euh, comportements non-verbaux et qui vont être et là, vous avez toutes les composantes que vous verrez dans tous les conflits. Hein. Toujours de l'affirmation, de la généralisation, et puis des comportements, des attitudes de, de, de, de rejet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour inverser ça Et c'est là que c'est important de comprendre que l'ouverture à l'autre, euh, c'est quelque chose qui doit être un peu comme la découverte d'un nouveau territoire. En gros, c'est euh, bah, poser des questions. On va passer de l'affirmation à poser des questions. C'est-à-dire que plutôt que vous dire que vous avez tort, qu'est-ce qui vous fait dire en fait c'est comme ça pourquoi quand vous dites qu'il faut changer de photocopieur, vous semblez pas vraiment d'accord avec ça Qu'est-ce qui se passe Donc première chose, je pose des questions. Deuxième chose, je vais prendre en compte le ressenti de l'autre. Ça c'est très important. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça, en fait. Qu Qu'est-ce qu que vous ressentez qui est important là-derrière Et à travers ce ressenti, on va avoir soit des frustrations qui vont se manifester, soit des valeurs importantes que la personne défend, en tout cas dans son propre système. Et ça, c'est très important de prendre en compte cette dimension parce que c'est ça qui va atténuer énormément le conflit. Et la troisième chose, c'est d'avoir une attitude et de travailler avec force, si je puis dire, une attitude d'ouverture, d'accueil, de considération. Alors si on est en face à face, ou si on est en face à face, c'est bah, de se détendre, de s'ouvrir. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Euh, si euh, je suis en train de converser avec vous, bah, c'est d'être plutôt à côté de vous, par exemple. Euh, bref, c'est d'avoir une attitude qui est plus euh, coopérative, en fait. Euh, on a des effets, ce qu'on appelle, nous, de, de synchronisation. Euh, comme ça, on, on coule un petit peu ensemble parce qu'on parce qu se remet en phase sur, sur des valeurs, on se remet en phase sur des priorités, on se remet en phase euh, sur des règles du jeu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc si vous voulez sortir euh, du conflit, de l'opposition, pour moi, la clé réside dans la la capacité à poser des questions, de, à reformuler et à prendre en compte euh, justement le, le ressenti de l'autre, euh, jusqu'au moment où on va obtenir des « oui, c'est bien ça que je ressens », et, ce qu'on appelle des « oui » physiologiques. Et puis enfin, euh, surtout, et c'est très, très important, euh, d'être dans une attitude justement non-verbale d'accueil et d'intérêt à l'égard de l'autre. Alors au début, on peut se dire « oui, mais alors je vais passer beaucoup de temps à écouter les autres ». La réalité, c'est que plus vous serez puissant à faire ça, plus vous allez vous rendre compte que vous allez gagner du temps dans la relation, et c'est incroyable comme on peut parfois, simplement parce qu'on a oublié, ou on n'a pas suffisamment reconnu, écouté, considéré. Eh bien, on va générer en fait des situations souvent très compliquées parce que la personne va se mettre naturellement en système de défense. Et pour avoir passé plus de, plus de 30 ans à former et accompagner des personnes dans toutes les situations de, de vie professionnelle social, euh, etc. C'est toujours ces, ces dimensions que j'ai à chaque fois retrouvées. Bref, en tout cas, si ça vous intéresse d'aller plus loin, bah, surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer. C'est une passion pour moi que, que d'apporter des outils comme ça qui permettent d'appliquer ces principes. C'est ce qu'on fait beaucoup au niveau de, de Paul Purell Institut. Et puis, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir vos propres points de vue, votre propre sensibilité, votre propre expérience. Et au fond, s'il y avait euh, comme ça quelques éléments clés qui, selon vous, euh, permettent justement à une personne euh, voilà, d'aller davantage vers l'ouverture, justement, à, à différence. Quelles sont les, les clés que vous utilisez, vous, face au conflit pour justement euh, obtenir davantage... Euh, qualité d'interaction et peut-être euh, du coup de se sortir de situations qui sont parfois compliquées. Ça, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Merci à vous, content de pouvoir interagir comme ça avec vous et puis au plaisir peut-être d'aller plus loin ensemble. Merci à vous, très belle journée.